Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que déjà tu passes une belle journée ça fait deux mois et je suis vraiment content de moi maintenant pourquoi je suis content de moi je viens de créer un groupe Facebook qui se nomme cartographie de l'inconscient collectif ce groupe a pour objectif de décrypter, de décortiquer les choix, les fonctionnements et les énergies inconscientes que l'on connecte collectivement autour d'un sujet si tu as une question, si tu es curieux si tu voudrais savoir quels sont les choix et les fonctionnements et les énergies qui sous-tendent une, euh, une décision collective, une expérience que l'on vit collectivement, que ce soit le coronavirus, que ce soit la déforestation, que ce soit le féminisme, que ce soit les institutions financières, bref, que sais-je, pose-moi une question sur ce groupe et je te répondrai avec plaisir en vidéo. Par contre, je ne te répondrai pas de manière individuelle, mais je ferai en sorte de renvoyer l'information dans le groupe et qu'elle soit accessible pour tout le monde. Si tu as une question individuelle, je t'invite le mercredi soir dans mon webinaire « Cartographie de l'inconscient » où là je réponds avec plaisir euh, aux personnes de manière, euh, de manière individuelle. Le lien du groupe est dans la description. Je te souhaite une belle journée. Merci de m'avoir écouté et je te dis euh, à tout à l'heure, à tout de suite sur le groupe Facebook. Salut